Entre 7 et 9 ans, on devient progressivement un lecteur autonome. Cela veut dire qu'on accède à des histoires, à des univers de manière intime, sans nécessairement les partager avec un adulte qui, avant cela, nous lisait le livre. Les enfants ont dès lors accès à un humour peut-être un petit peu plus subversif, complice en tout cas. C'est le cas de l'album au titre exemplaire « Comment devenir un élève modèle en sept leçons et sans se fatiguer » d'Audrey Poussier, qui cache un contenu beaucoup plus potage sous la forme d'une première BD, on désamorce par l'ironie les contraintes de l'école. Sur ce même registre de l'humour complice, Perceval Barrier et Thomas Bretonneau sont passés maîtres. Ces trois ou quatre histoires de mousquetaires qui font suite à celles des pirates regorgent de situations cocasses jouant avec le non-sens. Même registre pour Radio Banane du duo Clémentine Mélois et Rudy Spicert, qui amplifie par l'absurde la banale promenade d'un singe prénommé Aristote découvrant un avion en pleine jungle. Les premières lectures des collections Moucheron et Mouche, quant à elles, sont signées de dessinateurs aussi talentueux qu'Irène Bonassina et permettent dans des formats plus restreints, donc plus intimes, de jouer sur l'expressivité des dessins en collaboration avec les textes ciselés de Ludovic Lecomte pour la série Oscar et Carros et Cola Gutmann pour la désormais célèbre série Chien pourri. Tom Gold, cartonniste du quotidien anglais The Guardian, signe avec Le Petit Robot de Bois et La Princesse Bûche un conte d'un genre nouveau, élaboré dans son style bien particulier de BD au trait, dont le récit utilise les motifs traditionnels dans une narration très originale. Kitty Crotter, lauréate du prix ALMA, le Nobel de la littérature jeunesse, qui signe un album très abouti, très enfantin. Je veux un chien, et peu importe lequel, qui met en scène de manière débridée le fantasme de l'animal de compagnie. À l'extraordinaire expressivité des personnages s'ajoute une infinie tendresse pour une histoire pleine de rebondissements. Claude Ponty, maître incontesté de l'album Adoré des enfants, parfois un peu moins des parents, depuis plus de 35 ans, donne ici l'un de ses grands chefs-d'œuvre avec la poursuite de deux précédentes aventures, celle ultra célèbre de Blaise et le château d'Anne-Hiverser et de la trilogie des aventures d'Isée. Ces albums et premières lectures de grande qualité témoignent, s'il en était besoin, de l'importance de l'image dont il ne faudrait surtout pas priver les lecteurs qui accèdent à la lecture autonome. C'est un langage des plus importants pour eux et qui, contrairement aux idées reçues, leur permet de conserver une grande complexité de lecture dans ses premières années de lecteurs débutants.